D'abord, laissez notre pasteur aimer. Il va prier pour ce moment. Notre pasteur, il va laisser ce moment entre les mains de Dieu. Il va prier également pour la personne, pour le serviteur que Dieu a choisi pour cet après-midi. Écoutons la prière du pasteur aimé. Saint Israël, éternel Dieu des armées, éternel Dieu puissant, encore une fois des plus, Père éternel, doyé devant Papa, madame, priez la présence d'Ayopère du divin. Je notre Dieu tout puissant, je vais ça. faire je tout ce qui est Chaque Saint-Esprit, le consolateur, l'ami fidèle, utilisé serviteur, nayo suis puissant. Mo suis un peu plus de paille. de de on a élongé mon conseil, on a des les reins, on Na eu les mains le lieu aride, on nom puissant de Yeshua à Mashia. On a élongé mon conseil, on na mis on y a on de reins. On serviteur, Israël, à mon ensemble, qu'au salmakamamini nekate namalowa, et qu'on y magate naie. Pour tiki nyonsokate namabo konayo, na komo oezadi kona va kombo nyonsu. Qu'on a beau mourir sur Terribi, amen. Amen. Amen. Amen. Je vais laisser la place à Pasteur Guilin là ce qu'il arrive. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. que on avait commencé il y a quatre quatre dimanches aujourd'hui c'est c'est notre dernier dimanche pour ça je sais pas si tu étais béni pendant ces dimanche. Amen. Amen. Nous allons ouvrir le livre Verset 49 et le verset 50. Celui qui a trouvé, il peut nous lire la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Nom. Amen. toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné, donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Pendant ces trois dimanches, on avait essayé de nous expliquer Qu'est-ce que la promesse, qu'est-ce que la promesse nous, quest que la promesse amène plutôt dans, dans nos vies. Et en réalité, on ne parle pas de la promesse. En réalité, on parle l'espace qui existe entre la promesse et la réalisation de la promesse. Et on avait dit. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans cet espace-là. Et dans toutes ces choses-là, on avait essayé de dire que lorsque Dieu nous donne la promesse, cela ne veut pas dire que nous devons croiser nos mains, de ne pas prier, de ne pas marcher avec Dieu ou de faire ce que nous, nous voulons faire au contraire, quand nous avons la promesse de Dieu nous devons veiller sur ça veiller pourquoi? parce que lorsque la promesse est donnée cela dépend de beaucoup de choses et beaucoup de personnes qui ont la promesse de Dieu mais ils ne vivent pas cette promesse pourquoi? parce que dans cet espace, il y a eu la distraction il y a eu la vie des péchés, il y a eu beaucoup de choses qui étaient passées et la personne ne vit jamais sa promesse. Et parmi ces choses, j'avais très bien dit aussi, la mort peut aussi interrompre la promesse est dans nos vies. Nous pouvons voir ça dans la vie de, dans la vie nous avons vu que Moïse, Dieu lui avait donné la promesse. Mais, lorsqu'il a péché, il a désobéi à la loi de Dieu. La Bible nous dit que Dieu lui avait dit, tu verras où tu vas voir la terre promise et de loin. Mais tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce que Moïse avait fait le contraire de la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Amen? Lorsque Dieu nous donne la promesse, il attend de nous aussi de rester fidèles en lui. Amen. Et si nous allons dire que Dieu nous a donné la promesse et je peux maintenant faire marcher ma vie comme moi je vais, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et voilà pourquoi Moïse était mort, bien sûr, avec son frère Aaron. Ils n'ont pas bénéficié de ce que Dieu avait prononcé. J'avais parlé des vols de la promesse et la prolongation de la promesse. Mm. Et nous pouvons voir que lorsque Dieu donne la promesse à quelqu'un, la promesse peut arriver dans la vie de quelqu'un, mais le diable peut venir, il peut voler cette bénédiction que Dieu t'a donnée. Mm. Cela ne veut pas dire que non, Dieu avait donné et Dieu a repris. Nous pouvons voir ça dans la vie de Job. Job, avait, Job était un homme vraiment béni. Il marchait avec Dieu. Mais il y a eu un moment, Dieu a permis que les diables puissent venir dans la vie de Job. C'est par là où j'avais parlé de la volonté permissive et la volonté Parfaite de Dieu. Dieu ne reprend pas. Dieu ne pouvait pas prendre ce qu'il avait donné à Job. Amen. Mais le diable est allé détruire ce que Dieu avait donné à Job, mais par la permission de qui De Dieu. C'est Dieu qui avait permis. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit il y a des choses, Dieu nous a déjà données. Dieu nous a bénis. Mm -hmm. Mais lorsque nous laissons Dieu loin, mm -hmm. lorsque nous abandonnons Dieu, mm -hmm. le diable a la capacité de venir voler ce que Dieu t'avait donné. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que tu manques à la protection hein, mm -hmm. divine. Mm -hmm. Et j'avais dit aussi sur la prolongation de la promesse. Il y a beaucoup de choses qui peuvent prolonger la réalisation de ta promesse. Mmh. Toujours dans cet espace, la promesse et la réalisation. Dans cet espace-là, si Dieu peut être avait dit en 2021, tu verras des bonnes choses. En 2022, tu verras des bonnes choses. Mais lorsque toi, tu as pris la promesse, tu as écouté la parole de Dieu. Tu diras que non, maintenant, je peux marcher comme moi je vais. Je peux faire tout ce que moi je veux. Or, en ce moment-là, que tu dois rester encore attaché avec Dieu. Regardez, c'est simple de comprendre hein, ces mystères. Si tu promets quelqu'un que je vais t'envoyer l'argent, tu promets quelqu'un en lui disant je vais te donner ceci tu sais ce qui ça va se passer mmh. cette personne là il va commencer chaque jour soit à t'envoyer des messages soit à te parler tu sais pourquoi parce que tu as promis à la personne que tu vas lui donner quelque chose, il y a quelqu'un qui peut me dire, amen. Amen. amen. Cela veut dire, lorsque la promesse est donnée, lorsque la promesse est là, la personne maintenant, il va commencer à te parler tout le temps, à te parler tout le temps, même si la personne, il ne va, va pas te rappeler que, toi, tu m'avais promis quelque chose. Mais le fait de parler avec cette personne, la personne, il est entré, qui interpeller interpellé indirectement que tu m'avais promis quelque chose. Remarquez, les jours où tu vas réaliser cette promesse, tu vas lui envoyer l'argent, tu verras la façon de parler aussi, ça va diminuer. Tu sais pourquoi? Parce que la personne, il attendait que la promesse. Voilà pourquoi David le dira, ta promesse me fait vivre. Ta promesse me donne l'espérance. Beaucoup de personnes ont été malades parce qu'il manquait l'argent. Beaucoup de personnes ont été mal à l'aise parce qu'il manquait l'argent. Mais lorsqu'ils ont eu la promesse, L'espoir a été augmenté. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Amen. Et dans la prolongation de la promesse, il y a aussi la distraction. Écoutez, près de La distraction, c'est une mauvaise chose. Parmi les choses que les diables utilisent pour détruire la vie des enfants de Dieu, c'est la distraction. Une personne qui est distraite, il ne va plus attirer l'attention sur la parole de Dieu. Une personne qui est distraite, il ne va plus rester dans la présence de Dieu. Son attention va être attirée dans d'autres choses. Mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, cette personne, il va commencer à négliger. Or, lorsque la distraction entre dans la vie de quelqu'un, écoutez, la distraction, c'est une grande porte ouverte pour que le diable puisse entrer et il va commencer à te détruire. Regardez, quand Dieu veut parler à quelqu'un et que cette personne est distraite. Dieu peut lui parler, mais cette personne il n'arrivera jamais à retenir ce que Dieu lui a dit. Oui. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que la personne a été distraite. Écoutez, la distraction amène aussi la mort. Oui. Tu peux mourir à cause de la distraction. Oui. Voilà pourquoi dans cet espace, lorsque la promesse est donnée. Et dans la réalisation de la promesse, si dans cet espace-là tu vis dans la distraction, frères et sœurs, ta promesse sera prolongée, prolongée et prolongée. Oui. Et lorsque la promesse est prolongée, c'est toi qui vas continuer à vivre dans la misère. Mm -hmm. oui. C'est toi qui vas continuer à vivre dans la souffrance. Oui. C'est toi qui vas continuer à vivre dans les difficultés. Oui. Or les bénédictions ont été déjà là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? amen. amen. J'avais dit une chose le dimanche passé. La femme est surnamide a perdu son fils. Elle pouvait très bien appeler son mari en disant que mon mari. Notre fils est mort. Mais d'abord, un, cette femme était une femme qui était éveillée. Oui. Deux, la femme n'était pas dans la distraction. Oui. La troisième des choses, la femme s'est tenue ou elle tenait à la promesse que l'homme de Dieu avait faite voilà pourquoi il n'a jamais accepté d'enterrer son fils mm. mais il a dit, elle a dit ceci je vais retourner à la personne qui m'avait donné la promesse j'avais insisté le dimanche Amen. passé Amen. en Amen. disant n'enterre jamais la promesse Amen. Dieu ne donne à personne une bénédiction pour les reprendre Amen. lorsque Dieu te donne c'est à toi. Amen. Si tu perds quelque chose que Dieu t'a donné, ne dis jamais que c'est Dieu qui a repris cela. Tu as perdu la chose parce que toi, tu étais dans la distraction. Amen. Tu as perdu la chose parce que toi, tu avais pensé que lorsque Dieu, comme Dieu t'a donné, le monde maintenant t'appartient. Or, lorsque on nous donne, on protège ce que Dieu nous donne comment on la protège en restant à côté de Dieu est-ce que tu peux dire Amen. Amen. Amen il y a une chose que j'ai voulu partager aujourd'hui mais j'avais retourné je vais retourner un peu sur ce qu'on avait parlé le dimanche passé j'avais parlé sur de la promesse et la prolongation de la promesse. Aujourd'hui, je vais parler sur le dernier qui est le combat mm -hmm. que tu peux rencontrer pendant que tu as la promesse de Dieu. Mm -hmm. Écoutez. Mm -hmm. Les diables connaissent des personnes qui ont la promesse de Dieu. Mm -hmm. Oui. Qui sait pourquoi la même chose que le Dieu que nous prions est esprit, le diable aussi est esprit. Oui. Lorsque Dieu te donne quelque chose, le dimanche passé, j'avais dit ceci si dans ta vie tu n'as pas quelque chose d'important. Le diable ne perdra pas son temps mmh. de te combattre ou de te suivre. Amen. Mais si tu as quelque chose dans ta vie qui est très importante, mmh. c'est toi qui seras la sub mmh. du diable pour pouvoir détruire oui. ce qui est en toi. Amen. Oui. Écoutez, mais avant de passer à ça, vous savez, il y a une chose encore qui peut prolonger la promesse de Dieu dans ta vie. C'est le changement de la place où Dieu te voit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisez-moi la parole de Dieu. Acte des apôtres, chapitre 1 dans le verset 4. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans la vie, ils ne savent pas. Dieu peut te placer quelque part. Et lorsque Dieu te place dans cette place-là, c'est là-bas que Dieu va descendre ou va envoyer la bénédiction qu'il a prévu pour toi. Laissez-moi ces versets, allez-y. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Amen. Alors qu'il se trouvaient en leur compagnie, il leur recommandait recommandé de ne pas éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que les pères avaient promis. Ce que je vous avais annoncé, L'air dit-il. Car Jean-Baptiste est baptisé d'eau, mais vous. D'après des jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, parole du Seigneur. Amen Écoutez ce que Jésus avait dit aux disciples. Il avait fait sa mission et il a terminé. Il devait rentrer au ciel. Mais il a dit aux disciples, je ne vais pas vous laisser comme des orphelins. Je prierai au Père. Et le Père va envoyer les sur la terre. Là, c'était une promesse que Dieu, que Jésus va donner aux disciples. Mais il a dit ceci. Si vous regardez dans la Bible, la Bible nous dit Jésus parcourait toutes les vies. Mais quand il s'agit de promesses, il a dit aux disciples, allez-y, restez là-bas. Ne quittez pas là-bas jusqu'à ce que vous allez recevoir la promesse de Dieu. Amen. Cela veut dire, c'était un endroit que Dieu avait préparé pour que les disciples puissent recevoir la promesse hein, de Dieu après avoir reçu la promesse il pouvait maintenant faire quoi partir où il voulait écoutez il y a des maisons où Dieu t'a envoyé de rester c'est juste hein, pour recevoir la promesse que Dieu a promis pour toi il y a des endroits que Dieu a préparés même si tu passes des moments difficiles il y a des combats c'est à toi de résister, de persévérer de démérer jusqu'à ce que tu verras la bénédiction Amen. de Dieu Amen. écoutez j'ai l'habitude de dire aux gens ceci lorsqu'ils viennent pour la première fois à l'église si tu te sens bien Reste là Tu sais pourquoi C'est ta bénédiction qui est là Amen. Et si tu ne te sens pas bien Il faut prier à Dieu De te montrer Là où il a prévu Pour toi Toutes maisons Ne sont pas des maisons à démériter. Toute église ne sont pas des églises à rester. Oui. Oui. Mais lorsque tu comprends ici Dieu a prévu pour moi frère je sais tu dois démarrer, tu dois rester tu sais pourquoi lorsque tu vas sortir la bénédiction viendra et toi tu deviendras comme un taillant. Mm. Voilà pourquoi des fois c'est trop dangereux de sortir dans une église où Dieu t'a choisi. Ce sont des décisions à prendre sérieusement. C'est trop dangereux de sortir dans une maison où on t'a accueilli avec deux mains. Et tu vis la bénédiction de Dieu. Lorsque tu veux sortir, c'est une décision à prendre très sérieusement. Tu ne sais pas. Parce que cet endroit, c'est l'endroit où Dieu a préparé pour ton élévation et pour ta bénédiction. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi tu verras. Beaucoup de personnes disent que Dieu s'est monté. Beaucoup de personnes disent qu'ils m'ont donné un faux prophétie. Beaucoup de personnes disent qu'ils m'ont donné une fausse promesse, une fausse promesse. Mais en réalité, si tu devais démarrer, rester, chercher la face de Dieu, persévérer. Oh non, mais il y a eu trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Le dimanche passé, je vous avais dit ceci. Écoutez, s'il si y a des promesses que Dieu avait données, il y avait aussi les promesses de la tribulation il y avait aussi les promesses de la persécution. Amen, amen. Vous savez, ceux qui entreront au royaume des cieux, ce ne sont pas des personnes faibles, mais ce sont des personnes qui ont des amen. nerfs solides, amen. Des, amen. Personnes des personnes qui savent persévérer, des personnes qui savent guérir, même qu'il y a des souffrances. Amen. Amen. Le changement des endroits, église aux églises, Maison aux maisons. Pourquoi tu changes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Lorsque tu comprends que ici c'est ma place, frère, tu dois persévérer. Amen. Les disciples ont quitté Jérusalem. Ils ont commencé à parcourir de ville en ville. Lorsqu'ils ont récit la promesse de Dieu. Mais quand ils ont reçu la promesse de Dieu, est-ce qu'ils ont abandonné Dieu Non. Ils ont continué avec Dieu et selon la promesse que Dieu avait donnée à, aux disciples. Une des choses qui peut prolonger ta promesse, c'est aussi les liens ou l'endroit que Dieu te voit. Amen. Tu sais, Dieu te connaît. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît tout ce que tu as besoin dans ta vie. Mais Dieu, j'ai toujours dit, Dieu n'est pas un garçon de bar. Lorsque tu entres dans un bar, tu peux appeler le garçon de bar dix mille fois. Il va venir. Même si tu peux lui demander n'importe quelle chose, il va venir. Vous savez pourquoi parce que c'est son travail mais le dieu que nous prions c'est un dieu de principe amen, amen. si tu te voit dans un endroit et qu'il avait prévu une bénédiction dans cet endroit là le fait de changer cet endroit tu risques aussi de perdre ta bénédiction Amen. Oh oui. est-ce que tu peux dire Amen Amen, amen. Voilà pourquoi vous verrez On a la facilité de dire Tu verras un jeune homme Une jeune fille Mère Il laisse ce monde Il va mourir dans un Flair d'âge Les gens vont dire que non Dieu a, a donné et Dieu a repris Or cette jeune fille Elle, elle avait une grande tire devant elle elle devait faire beaucoup de choses dans ce monde beaucoup de personnes devaient venir à Dieu pour elle mais à cause des changements de lieu, à cause de la distraction Dieu va permettre une mauvaise chose arrive dans cette personne et cette personne va perdre sa vie oh non mais c'est Dieu c'est Dieu et c'est Dieu son temps est déjà arrivé non son temps n'était pas encore là mais le fait est de se détacher avec Dieu, amen. la volonté permissive de Dieu est arrivée. Mmh. Des fois, nous les humains, nous obligons Dieu à prendre des décisions ou à laisser des choses arriver dans notre vie. Non parce qu'il veut que cela arrive, mmh. mais parce que toi, tu veux que cela arrive oh, oui. et il va permettre cela. Oui, amen, amen. Oh. Est-ce que tu peux Amen. Amen Les combats de la promesse Ici je vais parler des noms En réalité j'avais prévu aujourd'hui que je ne sois pas long pour qu'on puisse prendre le temps de prier par rapport aux promesses de Dieu Parce que qui en a besoin que cela se réalise. Les temps que tu passes dans ta vie, les combats, les problèmes, les souffrances, les manquements, il faut que la promesse de Dieu vienne combler ces liens-là. Vienne combler ce vide-là. Afin que Amen. tout change dans ta vie. Amen. Nous devons savoir une chose. La promesse amène aussi des combats dans nos vies. Lorsque Dieu te donne une promesse, cette promesse-là va avoir des combats par rapport à la dimension ou de la grandeur que Dieu t'a donnée. Amen. Si Dieu prévoit une grande chose pour toi, sache-le très bien dans le parcours de ta vie tu auras aussi des grands combats. Mais cela ne veut pas dire que tu abandonnes. Tu ne peux pas abandonner, mais tu dois persévérer jusqu'à ce que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. Amen. Écoutez, j'avais dit ceci. Ton mari peut te promettre une chose, mais au bout d'un moment, il te dira Ma chérie, je n'ai plus de la possibilité. On verra ça après. Ta femme, la même chose, elle peut te promettre quelque chose. Mais plus tard, elle va te dire, « Mon mari, j'avais vraiment l'envie de te donner. » Mais la situation a changé. Écoutez, Dieu, quand il te fait une promesse, peu importe les temps et les circonstances, je le dis et je le répète, Dieu ne nous donne pas de promesses pour se faire plaisir. Mais Dieu nous donne des promesses parce qu'il sait que cela va se réaliser. Amen. Et la grandeur des promesses que Dieu t'a données, tu verras cet espace entre la promesse et la réalisation. Frère, tu auras des combats dans la dimension. Des promesses que toi, tu as. Amen, amen. Je vais te dire encore une chose. On n'a pas tous les mêmes promesses. Et on n'a pas tous les mêmes combats. Amen. Oui. Tes combats ne sont pas plus grands que mes combats. Mes combats aussi ne sont pas plus grands que tes combats. Amen. Mais les combats que Dieu permet dans nos vies Selon les capacités Selon la force que Dieu a donné à chacun hein, oui. De nous Amen. Mais le combat peut paraître hein, Que c'est plus grand que le combat des frères papy Mais en réalité si on me donne le combat des frères papy Je ne résisterai jamais, je vais tomber c'est pour cela, frère. Lorsque tu vois que toi, tu passes des combats très compliqués et que tu vois des choses qui passent dans la vie de l'autre, que cela est simple, tu vois cela de loin. Simple que tu vois. Si tu permets que c les combats là arrivent dans ta vie, tu tomberas si facilement. Mmh. Chacun de nous Amen, Amen. amen. Dieu prévoit des choses selon les capacités que Dieu nous a données. Est-ce que tu peux dire Amen? Je J'aimerais bien que tu comprends bien que tes combats ne sont pas mes combats. Mes combats ne sont pas non plus tes combats. Mais mes combats ne sont pas plus grands que tes combats. Tes combats aussi ne sont pas plus grands hein, que mes combats. Dieu ne permettra jamais fait dans ta vie, que cela dépasse tes capacités. Mmh. Dieu permettra toujours les choses que toi, tu peux faire face. Mmh. Mmh. C'est pour cela que je vais encourager une personne. Il ne faut jamais baisser les bras lorsqu'il y a des combats que tu peux remporter des prix. Mmh. Les promesses, elles sont là. Mais ceux qui résistent dans les promesses, ce sont des personnes qui sont persévérantes. Amen. Mmh. Mmh. Amen. On va lire la parole de Dieu. On va parler d'un homme. J'aime beaucoup cet homme. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Nous allons lire le verset 3. Nous allons lire le verset 3 à 8. Et 1. nous sautons. Nous allons lire le verset 10. C'est toute une histoire. Tu vas lire ça à la maison. Mais je vais prendre quelques parties. Ces parties-là, ça peut t'aider. Ça peut te soutenir pour pouvoir être fort pendant le moment des combats. Genèse chapitre 37 3 à 8. Aidez-moi rapidement avec une bonne lecture s'il vous plaît. Genèse 37. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Genèse 37, verset 3, ah oui. Tu es Israël aimait beaucoup Joseph. Que les... Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Attends. Israël, suivez-moi très bien, aimait Joseph. Israël, c'est Jacob. Amen. Amen. Amen. Israël n'a jamais été un pays avant. Israël, c'était le nom d'une personne. Amen. Israël aimait beaucoup Joseph. Pour quelle raison? Parce que il avait eu Joseph quand il était vieux. Amen. Continuez. C'est ça la première raison. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et il lui fit... Il est tinique de plusieurs couleurs. Cette tinique était très significative. Si tu regardes, reste toujours comme ça, Sophie. Si tu regardes dans les commentaires bibliques, on nous dira que les enfants de Jacob ou d'Israël, ils avaient des tiniques. Mais ce n'était pas des tiniques de plusieurs couleurs. Si tu vas trop loin, ils vont nous dire que les tuniques que ses frères avaient, c'était des tuniques de manches courtes. Par contre, Joseph avait les tuniques de manches longues. Si tu regardes encore, on nous dit que les tuniques de leurs frères, ça arrivait jusqu'aux genoux. Mais celles de Joseph arrivaient jusqu'aux chevilles. Si tu vas trop loin, tu verras que la que qu'Israël avait construite ou fabriquée pour Joseph était la tinique royale. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Allé. Allez-y. Verset 4. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en elle. Ils ne pouvaient lui parler en même Attends. Ses frères vu que Israël, leur père, aimait beaucoup Joseph. Et il prend cela à, à elle. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est Joseph qui a voulu que son père puisse l'aimer beaucoup? Est-ce que Joseph avait demandé cela? Regardez maintenant c'est que l'amour du Père commence à créer dans la vie de son propre fils. On y va. Verset 5. Joseph fit un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit Attendez, petit à petit, je vais juste nous faire voir. Lorsque. de Dieu, il y a des choses que Dieu nous donne on la demande hein? jamais par sa grâce par son amour qu'il nous donne Alléluia Amen. mais la Bible nous dit maintenant Dieu à part son Père Dieu a commencé maintenant à montrer ou à donner la promesse ce qui va arriver plus tard dans la vie de qui De Joseph. Allez-y. Verset 6. Il leur dit Écoutez donc à son ce que j'ai eu. Nous étions alliés les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu gouverneras Il leur dit légère, mais celle de Joseph s'éleva au-dessus des autres. Premièrement, son père avait fait la tunique, qui avait plusieurs couleurs. La deuxième des choses, la haine. Un jour, il va dormir. Il n'a rien demandé à Dieu. Dieu va lui montrer qu'un jour, le jour qui viendra, toi Joseph, tu vas commencer à diriger tes frères. Tu domineras sur tes frères. La Bible dit, il est haï en hein? Est-ce que Joseph avait demandé toutes ces choses-là? Allez-y. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras Il le haïr encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles, paroles de Dieu. Sauf maintenant les versets 10. Verset 10. Il le raconta à son, père, à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, que signifie ce songes que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous, nous prosterner en, en terre devant toi Amen, amen. Donne-moi un Amen Amen C'était d'abord ses frères. Dieu va lui donner une promesse en lui disant ceci, toi, tu vas régner Sire et tes frères. Il n'avait pas demandé cela. Un jour, il va encore dormir. Dieu lui donne encore une autre promesse. Tu ne vas pas seulement régner sur tes frères, mais tu vas régner aussi sur ton père et sur hein, ta mère. Récoute, écoutez la réaction de son père. La Bible dit son père l'a ré J'avais dit ceci Pendant ces trois dimanches Vous pouvez être Plusieurs dans la famille Mais il y a des personnes Qui sont des têtes De la bénédiction de la famille mmh. Dieu Élève toujours une personne Et cette personne là Il sera la source De la bénédiction De votre famille Oui, Amen. Mais qu'est-ce qui est triste si cette personne est distraite, si cette personne est loin de Dieu, il ne va pas souffrir seul. Lui, il va souffrir. Ceux qui sont derrière lui, ils vont aussi eh? souffrir. souffrir. Amen, amen, oui. Tu peux avoir la promesse de Dieu. Christ Jésus. Si la promesse n'est pas une promesse particulière si je peux dire mais si la promesse c'est une promesse communautaire cela veut dire elle regroupe toute ta famille écoutez tu dois veiller non, mais... tu ne dois pas être dans la distraction tu dois prier du moment où tu comprends que c'est moi la bénédiction de ma famille qui doit être prudent. Amen, amen. Dieu avait donné la promesse à Joseph. Il a dit à Joseph, les jours qui viennent, tu dirigeras tes frères. Il sera élevé au-dessus des ils devant toi d'où vient le combat il y a un homme qui a chanté ceci ton père peut être c'est le satan. ta soeur ton mari il n'est pas Satan en personne mais il peut te combattre pour ne pas bénéficier ce que Dieu a promis pour toi Amen. écoutez si le frère de Joseph Amen. comprenait toutes ces choses en disant que nous sommes sortis dans le même père nous portons le même sang. Le bien de Joseph, c'est aussi mon bien à moi. Si Joseph est béni, moi aussi je suis béni. Si Joseph il est en bonne stabilité, moi je suis bien. Amen. amen, amen. Mais écoutez, l'égoïsme, l'égoïsme a fait des chocs de sorte que Joseph puisse être combattu ses propres frères tes propres frères peuvent te combattre oui. ton propre mari il peut te combattre ta propre femme il peut te combattre oui. écoutez souvent on parle de la discrétion dans la vie de Joseph mais lorsqu'on aime une personne C'est difficile que tu caches Des choses pour lui Joseph avait Un amour tellement sincère envers ses frères Il a dit Ce que Dieu me montre Ça sera pour notre bien Nous serons tous bénis Laisse-moi partager ce que je vois dans mes songes. Finalement, en partageant ce qu'il voit, il ne sait pas, il crée maintenant des combats. Des fois, il faut apprendre à fermer ta bouche. Mmh, amen. Cela est très important. Amen. Des fois, il faut apprendre à rester silence. Oui. Cela est très important. Amen. La personne que tu peux penser, il t'aime beaucoup. Tu sais, il y a des personnes, il t'aime parce qu'il sait que vous êtes dans la même position. Il n'a pas l'argent, toi aussi tu n'as pas l'argent. Il n'a pas une bonne vie, lui aussi il n'a pas une bonne vie. Ces choses ne marchent pas bien, toi aussi ça ne marche pas bien. Mais lorsque tes choses commencent à marcher, il tourne directement ton ennemi. Mmh, amen, Amen. écoutez j'ai aimé Joseph l'une des choses qu'il n'a pas fait il n'avait jamais abandonné Dieu Amen. Amen. Oui. Joseph écoutez il avait une très grande bénédiction dans sa vie une très grande promesse dans sa vie si tu lis la Bible tu verras que ses propres frères la première des choses qu'ils ont fait, ils ont déchiré la tunique que leur père avait créée pour Joseph. Cela veut dire, ils avaient la haine. Aujourd'hui, je vais qu'elle prie. La promesse que Dieu t'a donnée, s'il y a des personnes tout autour de toi qui empêchent cela, qui te combattent, même si tu ne les connaisses pas. Mais dans la prière que tu vas faire aujourd'hui, que toutes ces personnes éloignent de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Frère, Joseph ne pouvait pas être bien si la promesse de Dieu n'était pas encore réalisée dans sa vie. Amen il était haï Frère, enfin, il n'avait rien fait juste parce qu'il avait la promesse de Dieu dans sa vie tu peux être haï tu peux être combattu même dans ta propre famille même dans ton entourage non parce que tu avais fait quelque chose mais juste parce que Dieu t'a béni juste parce que Dieu t'a donné une promesse écoutez Joseph est resté à côté de Dieu. La Bible dit ils ont vendu ce que j'ai aimé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai aimé. Fais à quoi sert de chercher à détruire une personne si tu ne vas pas bénéficier à la chose que la personne a. Tu veux me détruire pour la grâce que Dieu a mise à moi même si tu me détruis moi, Dieu ne va pas prendre la grâce que moi j'ai pour donner ça à toi. Amen. Oui. Amen. Amen. Joseph, il était combattu, combattu, combattu, combattu par ses propres frères. Écoutez, quand il a la promesse de Dieu, il y aura des combats terribles, mais la prière. Accroche-toi à ce que Dieu t'avait dit. Amen. Tu sais ce qui va arriver. Les mâles que les, les gens vont commencer à comploter. Dieu va commencer à transformer cela en bénédiction. Amen. Tu vas commencer à être élevé, béni dans les mâles que les gens font pour toi. Amen. Oui. La Bible dit il est arrivé dans la maison de Potiphar. Genèse chapitre 39, je pense. Si tu lis au verset 1, 2, 3, la Bible dit lorsqu'on l'a vendu, il est arrivé dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui est arrivé La maison de Potiphar a été bénie. Dieu va visiter la maison de Potiphar. Tu verras dans les commentaires, la Bible, les commentaires nous disent ceci. Potiphar a été élevé encore. Il avait trouvé encore un faveur dans le ciel de Pharaon à cause de la présence hein, de Joseph dans sa maison. Laissez-les combattre encore. Mais la, Amen, Amen. Mais la bénédiction est en toi Laissez-les par mal de toi Amen. Mais la bénédiction est en toi Laissez-les faire des mauvaises choses contre toi Mais la bénédiction est en toi La seule, et unique quelque chose que toi tu dois faire Accroche-toi encore Amen Dieu Amen. Est tellement fidèle. Amen. Il avait fait qu'elle élevait. Élevé Joseph. Joseph a été toujours élevé. Élevé. J'ai toujours dit, vous savez, une personne qui a la promesse de Dieu, il est comme le ballon. Vous savez, si tu gonfles un ballon, tu vas prendre ça, tu mets ça dans une rivière. Écoutez, tu peux appuyer ces ballons comme ça. Tu peux faire un an, deux ans, trois ans. Mais attends que qu'un homme, ton bras, ça va se fatiguer. Les jours où ça va se fatiguer, maintenant la puissance que toi, tu avais appuyé les ballons, ça va sauter comme une ressort. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est comme ça que j'ai pris cet après-midi. Si ta promesse a été étouffée, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. amen. Écoutez, j'ai dit ceci, une personne qui a la promesse de Dieu, c'est un riche retardé. Amen. Mmh. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu peux paraître comme une personne n'a pas de valeur. Mais il y aura un temps où les personnes qui t'appelaient à ton nom, ils vont maintenant augmenter messieurs avant qu'ils puissent citer ton nom. Tu sais pourquoi? Parce que le temps de la promesse est là. Amen. Écoutez, je vais souligner une chose. Église, je ne vous raconte pas des histoires, mais je vous dis des choses qui sont sérieuses. Amen. Oui, amen. Une personne qui a la promesse de Dieu, oui. c'est une personne qui est favorisée. Amen. Oui. Exactement. oui, amen, amen. Frère, c'est une personne qui est favorisée. écoutez mais tu ne mérites pas cet favoritisme. Mmh. Mais parce que Dieu a décidé. Pas le pasteur, pas ton mari, pas ta femme. Parce que Dieu a fait quoi hein? A décidé. Joseph a été sorti de Jacob et d'Israël. Mais Dieu avait décidé. Pendant ces sept ans-là qui vont passer, c'est lui. C'est lui qui sera là. J'ai aimé lorsque Pharaon lui a dit Écoutez. Je te donne l'anneau. Je te donne tout. Mm. À part mon trône, tout ce qui est en Égypte, c'est toi qui décidera. Mm. Amen. Oui. Amen, amen. Écoutez. veillons sur la promesse. Yes. Amen. Si Dieu t'avait dit quelque chose un jour, fais sur ça. Mais, si Dieu t'avait promis quelque chose un jour, frère, veille sur ça. Si tu avais lu la parole de Dieu, Dieu t'avait dit, écoutez, ça c'est toi. Je veux faire ça chez toi. Accroche-toi sur cette parole. Amen. Les problèmes peuvent venir. Les problèmes détruisent les corps. Mais ne détruit pas la promesse. Amen. Les combats peuvent venir, les combats peuvent rendre Amen. les corps faibles, mais ne jamais la promesse faible. Amen. Les pays, les gens ne peuvent pas te ôter la promesse. Amen. La promesse restera Amen. toujours là. Amen. Amen. Amen. Mais écoutez quelque chose qui est très important. Jésus a dit aux disciples ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que la promesse se réalisera. Amen. Jésus a dit je prierai au Père un Père il va envoyer la promesse qu'il avait dit là où il y a ta promesse mmh. ne change pas l'endroit mmh. ne changez pas les mmh. n'abandonne pas Dieu mmh. pendant que tu combattes amen, amen. cela veut dire tu vas étape par étape un jour tu oublieras l'état que tu as aujourd'hui mmh. tu sais pourquoi? parce que la promesse de Dieu est déjà hein? mmh. es là amen. Amen. Je veux qu'une personne dise au Seigneur Seigneur, je vais m'attacher à toi Je ne vais pas abandonner Autant de la promesse J'avais dit le dimanche passé Il y a beaucoup de personnes qui avaient l'envie d'abandonner Parce qu'ils ont rencontré des problèmes et des combats il y a aussi des personnes qui ont récit la promesse. Mais leur façon de marcher avec Dieu, ça fait que les diables puissent venir et voler la promesse. Il y a des personnes qui ils ont récit la promesse, mais ils ont commencé à marcher comme ils veulent. Et la promesse est maintenant prolongée. Mais aujourd'hui, je veux que tu commences à prier. Seigneur, malgré les combats, je vais résister. Jusqu'à ce que ma promesse sera là. Malgré les combats, je vais résister. Jusqu'à ce que cela va s'accomplir dans ma vie. Commence à prier avec moi maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Ne restez pas calme. Commence à prier. Transformez. Au nom de Jésus. <klop��> La Bible me dit. Faites ceci en mémoire de moi pour penser à ma mort et à ma résurrection. Ce n'est pas là pourquoi je bénis la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter ceux qui sont baptisés, je dis bien baptisés dans l'eau. Si vous avez pris le baptême de l'eau. Tu vas avancer, tu prends d'abord le pain et tu prends la coupe, mais ne vois pas, tu vas retourner et je donnerai la recommandation pour qu'on puisse prendre. avancer, avancer, avancer pour prendre la cinquième si tu n'as pas encore pris.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 Après les souper et a l'air donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandue pour vous. Nous pouvons boire au nom de Jésus. Adorant Dieu, Celui qui est mort sur la croix pour toi. Il a laissé couler son sang. Que soit sauvé. Il est notre Dieu. Adorant Dieu. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Adorons-les. Adorons-les. Alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Tendre Père, nous te bénissons car tu es notre Dieu. Tu es notre Papa. Merci éternel le Dieu des gloires. Pour ces temps que nous avons passés dans ta présence. Seigneur, merci pour ta mort et pour ta résurrection. Si tu n'étais pas résisté, on ne pouvait pas être ce que nous sommes. Pourquoi nous rendons grâce à ton encartement très Dieu? Béni Seigneur, toute personne qui a pris Seigneur la coupe et le pain, fortifie Seigneur ceux qui sont dans le faiblesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut venir pour émettre les coupes.